Vous souhaitez acquérir un bien immobilier et vous étudiez les solutions de financement Vous vous posez des questions sur l'assurance emprunteur qui accompagne votre crédit Découvrez l'essentiel sur l'assurance emprunteur. Pour concrétiser votre projet immobilier en toute sérénité, cette assurance vous protège en cas de coup dur. Selon les situations, elle prend en charge les mensualités de votre prêt ou le capital restant dû à hauteur du pourcentage assuré. Alors, l'assurance emprunteur, un coût, oui mais des garanties avant tout. L'adhésion à une assurance emprunteur vous permet de bénéficier d'une couverture en cas d'arrêt de travail, d'invalidité totale ou partielle, de décès ou de perte d'emploi. Comment ça marche La cotisation d'assurance est exprimée en pourcentage de la somme empruntée ou du capital restant dû. Son montant dépend de plusieurs facteurs, tels que votre âge, la durée de prêt, votre état de santé, vos activités à risque, professionnelles ou sportives. Pour bien choisir votre assurance emprunteur, le tarif n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Prenez le temps de comparer. Renseignez-vous sur l'étendue de la garantie, le délai de carence et de franchise, l'indemnisation prévue, mais aussi les exclusions. Ça y est, vous avez trouvé l'assurance qui vous convient. Vous souhaitez en savoir plus Découvrez notre fiche détaillée sur l'assurance emprunteur, en cliquant ici